Des initiatives jeunes, alors qu'est-ce que c'est C'est une journée conviviale de rencontres et d'échanges entre des jeunes porteurs de projets, des jeunes qui portent des projets dans différents domaines, ça peut être euh, la solidarité internationale, euh, autour de l'environnement, euh, autour de l'animation de l'espace euh, public. Euh, le projet bah, c'est de partir au Québec et d'avoir un échange avec euh, des jeunes euh, de là-bas. Euh, la première partie du projet c'était de nous partir dans les camps pour découvrir leurs conditions de vie. Et, leur et leur, euh, la deuxième partie euh, du projet, c'est de faire venir les Sahraouis en France et dans nos familles pour qu'ils découvrent notre culture aussi. C'est donc un projet qui a été qualifié comme euh, multimédia, c'est-à-dire qu'en fait, je voulais euh, réaliser un spectacle qui était euh, de, euh, fait de plusieurs, plusieurs arts, en fait, la musique, la danse, euh, le théâtre euh, et tout art du cirque. Donc, euh, c'est la balle en diversité euh, c'est un moyen éducatif pour aborder la question du handicap entre les animateurs et, euh, et pour les enfants pour aborder du coup, cette question. Donc, moi C'est un projet enfin, vraiment général. Euh, c'est plusieurs petits projets donc euh, dans mon engagement auprès de l'UNICEF. Euh, le but c'était vraiment de sensibiliser aux droits de l'enfant et aux actions de l'UNICEF dans le monde. L'idée de cette journée c'est de permettre à des jeunes de se retrouver, de pouvoir échanger sur leurs projets permettre aux uns et aux autres de s'enrichir de, des expériences. L'agora des Initiatives Jeunes n'a pas vocation à rassembler 100, 200, 300 jeunes en fait porteurs de projets. On est plutôt dans une relation à la proximité, donc généralement, ça rassemble quelques jeunes de 5, 6, 7, 8 projets. Sur la journée, ça s'organise de la manière suivante. Ces jeunes venant de territoires différents, ils ne se connaissent pas forcément et il est important pour lancer un petit peu la journée, et bien de faire tout un ensemble de jeux de connaissances euh, qui permettent en fait de libérer la parole et puis euh, qu'on pourrait appeler, euh, qui joue en fait le rôle de brise-glace. Une des personnes, donc j'arrive à bouger mes oreilles, je connais une chanson de Brassens, etc. Vous allez noter la personne en dessous euh, qui correspond. Euh, Claire fait du sport au moins une fois par semaine ouais. au lycée. Oui. Euh, <rire> un Nico c'est dire bonjour à au moins cinq langues étrangères, on vérifie Bonjour. Ouais. Bonjour. Bonjour. Je Hello. Hello. Non, elle no, souffle Guten c'est vrai Et à tag. Avant de se lancer euh, concrètement à l'installation des stands qui vont servir l'après-midi ou la réalisation des affiches, on propose aux jeunes différents outils d'animation. Vous allez avoir deux ateliers. On va, euh, vous allez pouvoir mettre, euh, mettre en avant votre vos projets. Donc à deux supports, il va y avoir un système de, de blason, Vous allez, on va vous accompagner, vous pourrez euh, donc décrire votre, votre projet. Et un autre atelier où vous allez rentrer dans le photomaton qui est en dessous des escaliers à l'extérieur. midi c'est un temps ouvert au public qui permet aux jeunes du coup de présenter leur projet de pouvoir expliciter un petit peu ce qu'ils souhaitaient défendre à travers celui ci de détailler un petit peu comment le projet s'est monté du coup, valoriser leurs initiatives auprès des habitants les jeunes ont, ont de belles initiatives envers les autres que ce soit à travers le handicap ou que ce soit à travers le, la découverte de l'autre dans les pays étrangers. Et ça, c'est euh, euh, très important aujourd'hui pour pouvoir, je dirais, sortir un peu de son quotidien et aller vers, euh, vers les gens qui, soit en ont besoin ou soit qui, euh, qui, qui, qui veulent qu'on les remarque pour autre chose que leur différence. Et puis, c'est aussi un espace de, de réflexion puisqu'on essaye de mettre en place des temps de débat euh, l'après-midi sur des problématiques euh, qui interrogent les jeunes. Euh, plus spécifiquement. Les agora sont souvent adossés à des événements locaux, l'exemple de savney qui était tourné autour d'actions en lien avec le voyage, pourquoi en tant que jeune, un moment on ressent le besoin de partir, qu'est-ce qui nous amène à partir, qu'est-ce qui fait la différence entre un voyage en collectif ou un voyage individuel, qu'est-ce qu'on va chercher à travers ce départ. On s'appuie sur un témoignage de jeunes, euh, on peut s'appuyer aussi sur euh, des films, sur euh, du photo-langage, voilà différentes techniques qui permettent de rentrer euh, doucement dans le débat. On est parti dans les, dans les camps de réfugiés au Sahara et, euh, et donc là-bas c'est vraiment un mode de vie totalement, totalement différent du nôtre parce qu'ils euh, n'ont euh, ils ont, ils ont, ils ont pas grand-chose donc euh, ils, sont, ils sont toujours joyeux, ils ont toujours le sourire et, euh, et c'était vraiment totalement différent, mais en même temps, ça ne nous a pas du tout empêché de nous entendre super bien avec les jeunes qui étaient là-bas. Aussi, par exemple, la dernière, fois fais l'ordre d'Espagne, communiquait en faisant des signes, ok Ouais, Et mm -hmm. a priori, on a tous un peu les mêmes gestes quand on a besoin ouais. de manger <rire> ou quand on veut boire. Alors moi, je suis partie six mois en Allemagne et un an en Angleterre, toute seule. Et je pense que ça m'a apporté déjà l'autonomie. Quand vous êtes revenu est-ce que vous avez le sentiment de propiler il y a un truc qui le, le, le, le rassemble encore plus. Et on est plus soumis, on est plus... Euh, je sais pas, pas comment est-ce on nous est, a rapprochés euh, en... On a remis brevet d'engagement à deux jeunes qui s'étaient impliqués sur un projet autour de la question des droits de l'enfant. Oh vous étiez deux sur le territoire. Vous y Il y avait aussi, aussi Pauline Pauline, Pauline qui ne pouvait pas, pas être là. Et, euh, et voilà qualifier euh, ton engagement en lien avec euh, l'UNICEL Sur l'initiative d'aujourd'hui, je trouve que c'est une belle initiative, ça permet aux jeunes de, de montrer, de, de présenter leurs actions. Alors, ce qui est intéressant c'est que ce ne sont pas que des amnésiens, c'est que les jeunes viennent aussi d'ailleurs. Euh, je pense que l'initiative elle est portée sans doute au départ par les Francas, si je ne m'abuse, mais la lg s'est bien misé dans le projet à travers son directeur, Cédric Jolivet. Alors la LJ est adhérente au Francas depuis 1980, pour nous, c'était très intéressant de, de, de mettre en place pour la première fois une action sur Savenay euh, avec une visibilité du coup hein, et d'être main dans la main pour un projet de, de partenariat, hein, de travail en commun sur la valorisation des actions jeunes. Donc c'est à la fois pour valoriser aussi la place des Franca ici et, et de montrer que 30 ans après, il euh, y a toujours cette connexion entre notre fédération euh, et l'association Les Airs Jeunesse. C'est euh, un bon moyen pour les jeunes de partager leur expérience et puis de pouvoir s'exprimer librement sur ce qu'ils ont pu vivre, ce qu'ils attendent d'une expérience de, de départ, que ce soit à l'étranger ou même d'être coupé de la famille euh, tout simplement. Quoi. On est concrètement dans une action de valorisation, donc je pense que euh, dans, les, dans ce qui motive les jeunes à continuer leurs engagements, euh, c'est important d'avoir cette reconnaissance et ensuite les retours des gens euh, et des autres jeunes sur euh, leurs projets, ce qui leur permet encore d'aller plus loin. Je pense que c'était vraiment une expérience enrichissante euh, que les jeunes ont beaucoup appréciée, donc euh, à renouveler sans doute, oui. Bah, c'est bien, ça nous permet de rencontrer d'autres jeunes qui font aussi euh, des mm -hmm. projets, et puis ça nous permet de parler de, de notre projet, du leur, d'échanger encore autour de ça. Je trouve que c'est quand même une bonne idée pour mettre en valeur tous les projets que les jeunes font euh, tout au long de l'année. On dire euh, pourquoi pas leur réveiller en eux euh, quelque chose qu'ils qui, oui. qui ignoraient. Enfant de l'art, enfant de la nature sans prolonger les jours j'empêche de mourir Plus je suis vrai, plus je fais de la posture Et je deviens jeune. à force de vieillir Mon portrait, des qu visage que l'on me donne Ancienne sous-préfecture attachée à la Bretagne Sans bouger d'un style, l'avenir n'est pas passé Tu reconnais ma fille, ça venait tait Enfant de l'art, enfant de la nature Sans prolonger l'imposture la posture et je deviens jeune. A force de vieillir, mon portrait, des qu visage que l'on me donne Ancienne sous-préfecture attachée à la Bretagne Sans bouger d'un style, l'avenir n'est pas passé